C'est tout le monde, aujourd'hui, on se trouve sur minecraft Vous espérez que ça ne nous pas trop Sur ce, ce sera la dernière vidéo sur ce jeu Vu que mon ordi a du mal avec cette map-là, enfin ce jeu-là ça fait qu'on va pas faire énormément de vidéos au dessus. Voilà quoi. Euh... Je voulais vous dire aussi qu'il y avait un creeper là-bas. On va éviter de mourir. Vous m'avez dit que c'était normal qu'il y avait autant de creeper parce qu'il y avait... Euh... Un pop à, à creeper je n'ai plus le nom l'avais tout à l'heure ne, hein ne pas venir m'embêter s'il vous plaît pendant que je prenne le charbon hein vous serez gentil et vous serez gentil gentil gentil laissez moi prendre le petit charbon par contre j'ai pas trop le son Ça fait que je sais pas si si à un moment donné on voit que je meurs parce bah que je meurs hein. je voulais vous dire aussi euh, que je vais peut-être faire un light play sur minecraft mais sur téléphone si ça vous le dit vous me le dites dans les commentaires si je fais une série sur téléphone ça pourrait vous plaire et si oui, eh et ben je... ben je le ferai <rire> sur téléphone. Voilà. L'autre fois, on ne trouvait pas de charbon et tout. Et là, qu'est-ce qu'on trouve Du beau petit charbon. Alors on va essayer d'aller d'avancer dans ce let's play-là. Il faut des torches. On va en fait faire des torches. Ne pas à venir, s'il vous plaît. Allez, pose-toi. Alors, si je peux, que ça ne va pas le faire. Je ne vois rien. Du charbon ah non j'ai pas de hum. non non non stop stop stop stop stop stop stop Je vois vois rien... Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi Oh non, il y y un un Non, Non, non, non, non s'il te te Reste là-bas. Reste là, bas, -bas les creeper Allez. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, oh, je non, je tu fais toi là, merde, merde, merde, mer, non pas moi, non, on va essayer d'aller récupérer tout ça, et si je m'envoie pas grave hein. en même temps, je paye, c'est pas jouable et je sais pas si cette vidéo sortira mais à cause de l'eau aussi, c'est injouable Je ne sais pas où aller, il y a un squelette, il y a un squelette Ah il y a un squelette là-bas aussi Ah bah <rire> je suis morte Je ne sais pas du tout si j'arrivais à la combattre Parce que je ne vois pas ce que je faisais Alors voilà, hein. on va bah, essayer de retourner Tout en mourant ce sera l'épisode où je meurs le plus souvent le titre ça sera des morts et des morts et encore des morts euh... mais en même temps ça bug je peux pas faire mieux je l'ai utiliser tout oh, j'ai cru que c'est un creeper c'est juste du charbon oh bonjour ne veuillez pas me faire mal s'il vous plaît. Tu m'attends toi, tu m'attendais Bah voilà, tu vas mourir Viens yeah. Meurs Meurs Meurs Je sais pas où t'es, mais meurs Oh, un petit poulet Meurs Meurs Meurs Oh, tous ces zombies wow. Meurs Ah bah, je suis morte <rire> Alors, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose dans ce noir... Mais au moins j'essaie de me combattre, quoi. même si ça peut être un peu. On ne peut pas récupérer les affaires. Vu que je ne peux pas récupérer mes affaires, et eh on va les laisser mourir, mes affaires. On va les couper du bois et euh... se refaire le stuff. Parce que là, sinon, je ne pourrais pas avancer. Ah, bon, je m'excuse si ce let's play ne sera pas très intéressant. Mais au pire, c'est pas très grave, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hop. Salut le cochon. Allez, c'est la On va pas aller dans la même grotte, ne hein. vous inquiétez pas. On va aller ailleurs, Et ici, à y a quoi? Il me faudrait des torches, faut que je fasse des torches des torses, ça peut le faire. Le soleil se couche à une vitesse. C'est affolant. Euh, alors, nous allons voir ici ce qui se passe. Il y a du charbon. Alors, si c'est juste un cul-de-sac, moi, ça me va très bien. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je pourrais prendre du charbon tout étant tranquille, moi je dis oui. On finira sur la récolte de charbon, après, il y en a plus l'air en avoir, par ici. C'est bon, nous pouvons repartir, hop hop hop hop. Et nous repartons. Allez, on va essayer de s'aventurer là-bas. pas grave si on perd tout ça. On va juste prendre les torches. Bon, je sais que mon stuff n'y sera pas. Mais si on va... Bonjour. Tu viens Ah bah là, tu crames. Tu crames, tu crames, tu crames, tu crames, tu crames, tu crames, tu crames, tu crames. Tu crames. Tu meurs parce que tu crames. J'ai dit tu meurs parce que tu crames. Non, j'ai pas pris des trucs pour couper l'eau. Je vais aller prendre ce qu'il faut pour y couper l'eau parce que sinon. Ah, mais attends, je suis bête. Pourquoi aller loin Alors qu'il y a juste ce qu'il faut ici. Voilà. Pas besoin de se casser les pieds juste à couper l'eau et nous pourrons survivre un petit peu. Ah vu que je peux pas trop crier, faire des, des bruits forts, ça fait que quand je vois un monstre, j'évite de trop faire de bruit parce que quand je joue sur play, je vous dis pas comment je réagis quand je vois un squelette, un creeper ou un zombie. Même une araignée. Alors si je fais sur téléphone, vu que c'est plus petit l'écran. Alors là j'avais encore plus peur. Je sais ce que je fais, ça n'a pas besoin de creuser au-dessus, mais il faut aussi ne pas creuser au-dessous de nous. Mais bon. Punaise, mais ça se finit jamais. Il y a tellement de charbon. C'est tellement beau de voir ça. Au moins on finira sur la récolte de charbon. Il plus peut en avoir, là, par ici. Alors tout ça, avant de le perdre, on va aller le ramener à la maison. J'ai envie de le perdre. Même si je ne pourrais pas rejouer sur cette partie-là. Mais au moins, on pourra voir que j'aurais avancé. En deux let's play, j'aurais quand même un petit peu avancé. Au moins pour ma fierté, je sais que je remonte beaucoup de charbon. J'avais qu'il qu'il restait une torche, en fait non c'était juste cette torche. Un retard... Je pense qu'on pourra faire un dernier let's play parce que vu le temps qui reste, je pense que ça peut se faire. Mais ce sera un petit dernier let's play. Je sais pas. Je verrai, à vous de me dire. <rire> de toute façon, il n'y a pas... Ah, c'est vrai, nous en sommes ici. le petit ce sera des morts, des morts et du charbon avec le bruit qu'on sent qu'il y a un squelette qui s'est tiré mais en fait pas du tout après c'est qu'il reste 17 minutes on peut faire 17 minutes ouais je, vais... ouais, je crois que le problème c'est que si je vais... Ouais. On a du fer. On va essayer de pas mourir. Moi je veux dis, on a plus du fer en on ne veux pas risquer plus. On a pris deux blocs de fer. On remonte direct. Poser tout ça. Je pense qu'on va faire la fin de la vidéo là. Et comme ça, les 15 dernières minutes, ça sera pour l l dernier, le dernier let's play. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça tout de suite. Ça fixe sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré qu'il encore des bugs, mais je ne peux pas faire mieux. Si la vidéo euh, vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si la vidéo bug trop, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse le dernier épisode ou pas de ce jeu. Euh, voilà. Et n'hésitez pas aussi à me dire si je fais sur téléphone. Voilà. Sur ce, nous sommes fiers. Nous avons eu nos deux petits fers. Waouh! Et quand même, le coffre est bien rempli. On a un stack de charbon. On a des sticks. On a beaucoup de pierres. On a un peu de bois. On a deux fer. Moi, je dis, on est plutôt pas mal pour une partie. Pour une petite partie de démo, quand même. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.